Deuxième vidéo sur le sujet des lives. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir dans le petit plus qui est en haut. Dans cette vidéo, je vais te parler du logiciel StreamYard avec l'icône de canard que tu as peut-être vu passer dans des lives sur les réseaux sociaux, en particulier sur les interviews parce que StreamYard est la manière, l'utilitaire, le petit site web le plus facile, le plus accessible le plus simple hein, au niveau des réglages pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technique afin de partager ton écran, mettre une personne à droite, mettre une personne à gauche et vraiment passer comme ça la parole avec une petite régie très simplifié vraiment à la souris, très simple. La possibilité on va le voir de mettre du bandeau de texte et de personnaliser un petit peu ton interface. Et puis on le verra à la fin les différentes options payantes que tu peux débloquer pour carrément aller diffuser sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn, sur une page professionnelle ou personnelle en un seul petit clic et c'est vraiment la manière la plus simple comparée gros logiciels qui sont très connus euh, à savoir OBS Studio ou Streamlabs donc à ne pas confondre entre Stream Labs et Streamyard. Streamlabs ça s'installe dans l'ordinateur, Streamyard c'est ça s'installe juste en créant un petit compte sur le site web. Je rappelle qu'en commentaire tu trouveras un lien pour t'inscrire et recevoir directement dans ta boîte mail des vidéos exclusives pour construire ta chaîne YouTube ainsi que des astuces du tournage au montage. Et donc là je sais qu'à la vue de cette image on a déjà perdu 80% des personnes parce que vous voyez de l'anglais. mais ne vous inquiétez pas vous allez voir que c'est hyper simple à régler C'est trois petits clics en fait avant de lancer votre live et de le personnaliser même si vous ne comprenez rien aux mots qui sont affichés. Donc vous cliquez sur login tout en haut à droite et puis je ne vous montre pas comment on crée un compte parce que ça c'est plutôt simple. Donc une fois que vous êtes connecté vous allez voir qu'il y a très très peu d'options il y a très très peu de rubriques. En fait vous avez juste une rubrique broadcast et une rubrique destination. Donc broadcast bah c'est où est-ce que vous allez vouloir créer un flux et à quel endroit il va euh, aller à savoir YouTube, Facebook, les choses comme ça et c'est pour ça que vous avez un bouton create donc vous voyez même si vous parlez pas anglais, create et créer c'est absolument transparent e-broadcast et quand vous allez cliquer dessus, donc moi ici j'ai déjà créé une destination Facebook, là on est vers une euh, page Facebook, mais on peut faire vers une page, vers un profil perso et vers un groupe Facebook. Ici j'ai rajouté euh, la chaîne YouTube et ici sur le bouton plus donc vous à la base vous n'avez pas de destination. Donc ici vous pouvez voir si vous cliquez sur le plus que vous avez donc les trois Facebook, les deux LinkedIn, votre profil personnel ou votre page d'entreprise. Ça sur LinkedIn clairement hein, si vous voulez avoir de la vue utilisez votre euh, profil personnel. Pour avoir accès au live Linkedin, hein, il faut montrer un petit peu pas de blanche, expliquer ce que vous allez faire, montrer des exemples d'autres plateformes. Je vous mets un lien en euh, commentaire pour faire la demande de live Linkedin mais sachez qu'il est possible désormais en France d'y avoir accès. Une chaîne YouTube bien évidemment parce que c'est là que le live est le plus utilisé. Periscope pour faire une diffusion Twitter. Twitch donc plutôt à destination euh, des joueurs de jeux vidéo. Et puis RTMP serveur, là on est plutôt dans le flux personnalisé. On pourrait peut-être aller bricoler quelque chose pour aller diffuser sur Instagram. Je ferai une vidéo dédiée à comment arriver à faire avec un ordinateur un flux vers Instagram. Instagram vous le savez le problème bah, c'est qu'on est en mode portrait donc ça, ça a quand même sa petite spécificité. Ici si je clique allez je vais cliquer sur YouTube, je vais faire un live de test, description je vais rien mettre. Privacy ici et eh bien c'est tout simplement est-ce que votre live va être public, va être non répertorié ou va être privé. Donc là on est sur un live de test ce que je vous invite d'ailleurs à de toute façon faire. Faites un live de test et donc de me mettre en unlisted qui est l'équivalent de non répertorié sur YouTube. Vous savez, vous avez les trois niveaux de publication. Vous avez directement depuis StreamYards la possibilité de programmer votre live hein, si euh, la diffusion n'est pas tout de suite, euh, d'héberger votre petite miniature et puis de régler comme ça la date et l'heure donc ça c'est très pratique. Donc ici je vais me cantonner euh, à YouTube et je vais faire créer une broadcast. Donc là le live ne se lance pas encore, ne vous inquiétez pas vous voyez qu'on n'a pas encore beaucoup vu de option à part le nom du live. Mais ici eh bien ça va m'inviter à tester ma webcam. Ici j'ai mis une deuxième webcam qui est donc ici voilà qui est posée sur la table. Alors je sais que l'angle il n'est il est pas idéal hein, à savoir que ma webcam principale donc elle est ici. Donc je vais continuer à vous regarder ici. Ne m'en tenez pas rigueur. Vous allez pouvoir vérifier est-ce que le son bouge avec la jauge du son. Vous allez voir si vous voulez activer ou pas votre image. Et ici si vous cliquez sur la roue écrantée eh bien vous allez pouvoir sélectionner parmi ben, si vous avez euh, plusieurs euh, caméras, si vous avez acheté une meilleure webcam par rapport à la caméra intégrée de l'ordinateur portable, quelque chose comme ça, c'est ici que vous allez les retrouver. Et puis ici, les différentes qualités des fois que vous ayez, euh, un faible débit internet. Ici sur l'audio, donc vous allez pouvoir contrôler ou sélectionner un, un micro USB qui ne soit donc pas euh, le micro de la webcam pour avoir potentiellement un meilleur son. Ça peut être intéressant. Et puis ici, vous avez une option pour le euh, fond vert pour euh, voilà si vous avez un fond vert derrière vous pour facilement vous détourer comme on l'a vu dans les euh, webinaires sur Zoom les gens qui s'amusent à mettre n'importe quoi comme fond comme ça derrière eux vous avez aussi cette possibilité à savoir que là ça ne marchera pas si vous n'avez pas un vrai fond vert ou un vrai fond bleu comme ça derrière vous si je quitte ces options, ici vous avez « Display Name », mais ça va être le nom qui va être affiché en dessous de vous. Ici, je vais cliquer sur « Rentrer dans le studio broadcast » qui est la chose la plus intéressante de StreamYards. Alors, je vous rappelle que le live n'a toujours pas commencé parce que pour commencer le live, il faut cliquer ici tout en haut à droite sur « Go Live ». Mais avant ça, vous pouvez déjà inviter des gens, ce qu'on va faire. Donc, je vais simuler ça, je vais simuler une invitation et je vais simuler comme si j'invitais quelqu'un qui va utiliser son téléphone mobile. Donc ici, on a trois parties intéressantes sur l'écran. Vous allez avoir les options de contrôle de son, de webcam, les petits réglages comme tout à l'heure et puis la possibilité de partager votre écran. Donc tout ça, ça se passe en bas de l'écran. Ici, vous allez avoir le bouton surtout pour inviter quelqu'un très simplement en lui partageant ce lien sachant que même si c'est vers un téléphone mobile, il n'y aura pas d'application à installer et ça c'est très fort donc je vais envoyer ce lien. Euh, directement sur mon téléphone, je vais récupérer ce lien et puis euh, je vais mettre euh, bah, une autre caméra donc qui sera la caméra 2 et donc faut imaginer que c'est quelqu'un d'autre euh, que j'invite à mon live. Donc ici, dès que j'ai cliqué sur le lien sur mon téléphone mobile, eh bien, je vais juste avoir un petit peu les mêmes contrôles que avant de rentrer dans mon broadcast studio. Donc, un aperçu de la caméra de mon téléphone, sachant que je pourrais très bien prendre la caméra arrière de mon téléphone également, mais là, je vais rester en mode selfie. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous avez les deux caméras en bas à gauche. Donc ici, vous avez la première, c'est la webcam qui est ici et puis vous avez le smartphone qui est ici et donc vous pouvez activer les deux comme ça indifféremment avec ces deux boutons pour choisir la comme ça les différents invités et vous pouvez facilement comme ça inviter euh, plusieurs personnes de manière très simple. Hein. Vous avez directement comme ça le bouton pour inviter par mail. Et si vous partagez l'un de vos écrans en cliquant comme ça sur share screen hein, donc là il vous prévient de faire attention euh, si vous partagez le son hein, de ne pas faire des boucles. Ne regardez pas votre propre live sur une fenêtre à côté parce que sinon vous allez envoyer le son de votre live dans le live ça va faire une boucle et ça c'est un cauchemar croyez moi. Donc, vous cliquez ici sur « Share screen »,« partager un écran ». Alors moi, j'ai plein d'écrans, donc ça m'en propose plein. On va prendre celui-là où il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, on est juste sur un petit bureau comme ça avec deux chats. Et puis, vous pouvez comme ça choisir si vous mettez une caméra avec la personne. Si je retire cette caméra et que je mets celle-là, et bien à ce moment-là, c'est la caméra 2 qui apparaîtra à côté de l'écran. Donc, on peut comme ça euh, vraiment sélectionner si on veut l'écran, si on veut les invités, si on veut récupérer les deux invités directement. Et ça, c'est quand même super sympa et beaucoup plus simple qu'avec Streamlabs ou avec OBS. Dans les autres options qui vont être très sympas, ça se passe ici dans le panneau de droite, c'est qu'ici vous avez différentes donc bannières où vous pouvez précharger du texte. Alors, soit du texte comme ça fixe où vous pouvez comme ça aller sélectionner ce qu'on met dedans. Hop, si je le masque et que je clique ici sur le petit stylo, on peut le faire défiler ou ne pas le faire défiler. Alors, on n'a pas vraiment des options de déco, de police, ou autre chose comme ça. Ici, si je vous montre la version qui défile, voilà, vous avez un texte déroulant comme ça. Ça peut être abonne-toi, suis mes réseaux sociaux, euh, ce que vous voulez comme ça en euh, call to action. Ici, euh, sur la partie brand, vous allez pouvoir personnaliser euh, les couleurs comme ça des bandeaux qui sont à côté euh, du nom euh, des invités. Vous allez euh, pouvoir personnaliser comme ça euh, votre thème... Euh, avec différentes couleurs. Le logo avec le canard hein, que vous avez dû voir passer plusieurs fois sur tous les lives qui sont réalisés avec StreamYard. Vous pouvez le retirer mais qu'en version payante pour aller uploader euh, votre logo. Donc en version payante, pareil, vous pouvez aller chercher des habillages pour vraiment euh, bah, habiller votre live tout simplement, hein, lui donner un petit côté pro avec des effets de texte, des rectangles et des choses comme ça. Donc là, on va rester euh, un petit peu simple en version gratuite, y compris pour le fond d'écran. Non, on peut pas non plus, c'est pareil en version payante. Ici, vous avez l'option pour afficher ou masquer les noms de chacun des participants directement en accès ici avec un interrupteur. Une dernière option qui est très sympa ça va être le private chat en plus du public chat puisqu'une fois que vous allez lancer le live vous allez avoir un public chat mais ici vous avez un private chat pour uniquement euh, converser entre euh, les participants euh, du live donc le présentateur et les invités. Ici dans settings très peu d'options hein. vous retrouvez le réglage. Vous retrouvez les réglages du fond vert, de votre audio, de votre caméra mais vous voyez on est encore loin de toutes les options euh, de euh, OBS ou Streamlabs qui vont être vraiment la personnalisation à l'extrême avec l'ajout du multicaméra, des bandeaux, du texte absolument partout. Là ici on a peu de choix mais on a juste le choix qu'il faut et je pense que c'est suffisant pour bien mener une interview. Si ici je lance le live donc sur le bouton en haut à droite maintenant que je suis prêt ici vous avez le bouton édit hein, si vous n'êtes pas sûr ou vous voulez modifier votre titre ou rajouter si vous avez pris la version payante sur laquelle on va revenir euh, un deuxième flux pour diffuser en même temps sur YouTube, LinkedIn, Facebook ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez encore rattraper la chose maintenant que tous vos invités sont en place. On va cliquer ici sur Go Live et là à ce moment-là la chose va vraiment partir vers YouTube. Vous avez vu qu'on n'a pas eu de réglage au niveau qualité de l'image. Ici, on est vraiment un clic et ça va s'adapter tout tout seul. Donc, on n'est pas dans la finesse de réglage, encore une fois, de OBS Studio ou de Streamlabs à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici en haut à gauche, on a le décompte du live qui est lancé et donc si je vais euh, ici sur langue de geek alors là il est masqué donc je pense qu'on je ne sais pas si on va le voir si voilà on le voit en live test parce que je suis connecté donc actuellement en direct et donc ici je vais récupérer mon live hop je vais couper le son instantanément je vais écrire ici coucou dans le chat pour voir ce que ça donne de l'autre côté sur Streamyards et vous voyez qu'ici sur commente, on va attendre un petit peu et on a bien ici le chat de YouTube qui est remonté directement dans l'interface de Streamyards. Alors, il me semble que quand on fait du Facebook en même temps, je suis pas sûr que le prénom remonte. Je crois qu'on a juste écrit Facebook user, donc ça, c'est l'une des petites problématiques. Il me semble avoir vu ça sur des lives euh, quand on fait en même temps du YouTube et du Facebook, mais ça arrive quand même à fusionner comme ça les deux différents chats. Donc, c'est quand même super intéressant comme option. Si je clique ici sur la fin du live il me présente tu es sûr hein, euh, pas encore ou alors vraiment y mettre fin je clique sur y mettre fin et donc vous retrouverez dans votre youtube studio hein, les lives maintenant ils sont à part hein, ils sont à côté des autres vidéos si vous n'avez jamais fait de live dans le youtube studio donc vos lives dans le youtube studio ils se trouvent ici hein, sur diffusion en direct donc séparés des autres vidéos hein, ne les cherchez pas pendant trois euh, heures vous pouvez aller éditer leur description leur titre vous pouvez, ce qui est intéressant quand on fait du live long, ça va être, eh bien, de le découper en différentes parties en faisant des liens. Donc, sachez que si vous voulez faire un lien directement, par exemple, à 20 minutes, eh bien, vous avez juste à faire comme ça, 22 points, allez, à 20 minutes 40, on va dire, 20, 40, partie 2. Et ça, ce sera directement cliquable, que ce soit dans votre description ou que ce soit en commentaire. Vous n'avez pas de choses plus compliquées à faire. Si vous voulez faire un lien qui soit cliquable et qui vous amène directement à 20 minutes 42 de votre live, vous écrivez comme ça directement 22.40. C'est valable pour les heures. Hein. Si vous faites des lives de 1h20, et eh bien, vous mettez 1.20.40. 40. Les options payantes, j'en parlais tout à l'heure, eh bien elles vont surtout apporter la multidiffusion. Vous pouvez la voir ici. Donc le prix, on est à 20 dollars mensuels si vous payez annuellement. Si vous payez par mois, on monte à 25 dollars mensuels par le petit interrupteur comme ça ici. Qu'est-ce que ça va vous apporter bah La personnalisation du logo, des habillages, de votre fond d'écran. Savoir que tout ce que vous faites en fait sur StreamYard est enregistré également sur StreamYard. Donc vous pouvez comme ça dans Broadcast, dans Broadcast passé, et eh bien vous voyez que mon test live a été enregistré, qu'il a duré 1 minute 19 et qu'ici je vais pouvoir et eh bien le télécharger euh pour récupérer son enregistrement. Et donc en version gratuite, vous êtes limité à 20 heures par mois alors qu'ici vous n'avez absolument pas de limite, ça peut être intéressant pour récupérer directement l'enregistrement, vous avez donc la multidestination vers deux destinations dans le plan basique et vers cinq destinations en même temps si vous voulez vraiment arroser partout pour la version professionnelle avec ainsi 8 heures d'enregistrement. On a de l'affiliation donc je vous mets mon lien en commentaire si vous voulez vous inscrire avec. Je sais même pas si ça marchera étant donné que moi je n'ai pas pris d'offres payantes, mais ce sera peut-être l'occasion d'en avoir une et à ce moment-là eh ben de lancer un live sur toutes les plateformes et puis pourquoi pas vous refaire un petit tutoriel une fois qu'on arrosera les cinq parties. En même temps. Si cette vidéo t'a plu je t'invite à la partager aux gens qui savaient pas quoi utiliser pour faire leur live et faire des interviews et puis gérer comme ça euh, les différentes façons de les présenter à l'image pour projeter leur écran. N'oublie pas le petit pouce bleu et le petit commentaire qui va bien de t'abonner à la chaîne. A très bientôt